Les chiens bien, tu les chiens, les liens, s'évanouissent les, les tigres reçoivent de plaisir, la vie... Et si on, on s'apportait le bénéfice du doute, à nous réussir, nos sacrifices, sacrifice, la monnaie sacrifice, c'est du tout à fait acquis, ébloui, et, et puis c'est fini, plus, plus, plus, plein plus, de plus, dynasties, plus, plus, plus, des familles, à quoi je dis, mais pas nous, ma bêtise Mes fait, Un coup pour la bêtise, vie, un mauvais bilan comme impossible de traverser une, une galaxie. galaxie on se travaille les nerfs, le centre de gravité est à traverser. Oui aux envies, besoin de soin une reine dans la reine de fait épicée. pour certaines des milliers, ça va heurter. La sensibilité des plus hostiles, fragiles, difficiles à remédier. J'investis dans le psychique, toxique, portémique, biologique, scientifique et panique, y'a du rythmique, y'a du délire chimique, médical ou banal. Y'a des rythmiques Y'a des délires chimiques Des délires scientifiques Des délires scientifiques Catch a fire catch a fire la de moi si eh eh eh l'oppression, cette forme de discrimination, donnez-moi des solutions, pour résoudre mes équations, donnez-moi au moins un million. Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, nous le Dieu, C'est mon pote, c'est ma raison, donnez-moi Politique, t'entends-moi T'as dit que t'as mis trop de problèmes dans ma voix T'as mis ton rêve là où j'ai pris le chien Illuminez-moi, donnez-moi la foi, un peu de toi Un peu de soi et vice versa. Donnez-moi au moins un million Viens vous la voir Eh Rien ne vaut la vie sans passion, passion sans, sans dérision, passion, une médication, une médication, une médication une sensation, sensation, sensation palpitation, la, la voyage capte tête là où on s'éclipse, sans ça, on, on s'échappe du combat, tu te bats, tu traces la route, tu te fous de tout, je te tracra et te kidnappe Sans Je compter le, le pognon Tu le claques à la fin loyère, du mois, tu craques Je ne sais pas de tu ne quittes au reste Ne suffit pas pour apaiser ta rogne La lapidée, la la le manège s'arrête plus que les de de t'en oreiller, le système te répète sans cesse. Mêle-toi de tes affaires. ta ta ta ta te ta te faire du L'école de la cybersécurité et du management ouvre ses portes pour la rentrée 2023. Tout, <rire> tu tousses, <rire> tu squattes les dettes à payer De cause <rire> problème, t'as le mal de mer Tu Et finiras sous terre, plus ou moins ailleurs Un petit bout de ciel, couleur arc-en-ciel Plus ou moins ailleurs, un bout de ciel, couleur arc-en-ciel Pour moi, pour mourir, pour nourrir, pour vivre, donnez-moi un million, pour nourrir ma sensation, pour vivre en paix et pour faire partager. fait hey, hey, confiance Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, la Damasieh la Damasie. Calmement, réfléchissant, donnez-moi mon calmement Donnez-moi de quoi tenir avant passer à l'oppression. Cette forme d'exprimation, donnez-moi au moins un million.